Bon mais petit exemple d'une partie qui est super géniale. Donc on a aucun objectif. Si vous regardez bien on est 28 contre 30. Donc dans mon équipe c'est que des bas niveaux. Il y a trop colossant 4, 5, colossant en face. Et je suis meilleur de mon équipe euh, avec 5-13 en me faisant dépouiller, enfin voilà quoi. Donc effectivement les pauvres ils sont pas forcément pour grand chose, mais c'est complètement déséquilibré et c'est inintéressant. On n'a pas un seul putain de véhicule, enfin euh, voilà, on peut, on peut absolument rien faire. Voilà, c'était tout pour le moment. Salut tout le monde, donc après ce petit épisode de je rage mais j'essaie de rester calme, voici la fin de la manche, et donc sur la manche suivante j'ai essayé de faire quand même quelque chose. J'ai dû quitter la partie au bout de 5 minutes parce que je devais me restaurer, parce que je suis quand même un être humain malgré tout. Mais voilà, donc je vous laisse apprécier le petit gameplay qui va suivre, qui est pas trop mauvais normalement, voilà. Donc ce petit gameplay est terminé, j'espère je... que ça vous a plu, bon c'est juste 5 petites minutes où j'ai passé mon temps à courir après les objectifs et on se rend compte que je suis à peu près le seul de mon équipe à à bouger les ffs, donc j'arrive en 5 minutes à être le premier de... de la partie, je sais même pas trop comment parce qu'au final j'ai fait qu'un frag et voilà donc c'était bon, c'est pour montrer quand même que même en jouant l'objectif euh, à peu presque tout seul on va dire, on arrive à s'en sortir faire des points et sans euh, bon, prendre forcément beaucoup de plaisir mais c'était quand même assez drôle le coup des. La Jeep qui se fait péter deux fois, je sais même pas d'où ça vient, le mec qui saute de son avion juste devant moi, qui se fait déglinguer, voilà. Bon c'était voilà. C'était assez sympathique et maintenant je vous propose un petit gameplay beaucoup plus fun et un peu de niveau beaucoup plus bas. C'est avec donc notre ami Le Gunner et c'était euh, relativement drôle. Je vous laisse apprécier ça. à ah, Ciao, bye bye. Allez là tu peux monter là, c'est sécurisé ça. Ah c'est safe là, ouais, une Jeep là comme ça, j'ai peut-être. La tête qui est pas les snipers là Oh putain Ah oh, on fait une belle équipe hein Tu sais où il est le sniper du coup ou pas Ouais Bah j'ai peux évité de me jeter des. Ah oh, putain Ok merci de prévenir ah, En face ouais Je fais de la merde T'es mort Juste à droite putain Je le voyais pas là j'ai essayé de le spot et je le voyais pas Mais il m'a mis une tête forêt il est mort oui mais je l'ai fait, je l'ai 20, 20 points de dégâts le mec il met une tête <rire> putain mais c'est quoi ce bordel bon, moi je vais faire un truc c'est au niveau de la jouabilité as ah ah. cheaté c'est ça Ouais. Un petit cheat là, attends. Ah, mmh. Mais comment Merde, et astuce, non je m'en fous, c'est pas ça. Non mais je voulais. Vol vertical, normal, inversé. Mmh. Oui tu peux inverser. Le vertical tu l'inverses, ça te trouvait normal quoi. Ouais voilà, c'est ça que je dis. Sensibilité comprends. souris, ouais, je vais la et... Mais sinon tu peux aussi euh, ne pas jouer avec des véhicules qui volent. C'est <rire> dangereux pour la santé, et celle de tes potes aussi. <rire> bon, si tu veux... ouais, bah, là on est bien là. On va aller sur deux, hein, mais D, on est d'accord hein. On pourrait aller sur C aussi, il est en train de se faire prendre. Et là il s'est pas en train de se faire prendre lui aussi là Hein je... Oh putain mon gars Oh comment c'était magique oh, merde, Il y a du monde là non Vers toi, ouais. Tu l'as eu Ok, alors toi Tu l'as eu ou pas Ouais oh, c'est bon, oh, le shark, il qui l'a eu. Eh oh, on se calme Oh bah il ya de la jeep là tiens. hop hop je m'en vais et tu vas tomber même pas quoi non oui. hop là en fait un j'ai c'est les gens prendre les drapeaux parce que ça fait plus de points ou là j'ai deux trop petits lags là tu as pas vu la gay, toi T'as pas fait des choses bizarres t'as fait une cheat et un enfoiré <rire> <rire> <'es sérieux> <rire> Oh non, ah, je suis à 10 FPS mec, 9, un oh, FPS, oh oui, oh oui, oh oui tu danses, oh, oui. <rire> <C 'est... rire> je suis sexy je suis dansé, je c'est énorme je suis dansé, je mec je peux rien faire uh...